Professeur honoraire à l'Université d'Aix-Marseille, président de l'Institut de Gérontologie sociale, je suis depuis près de 40 ans un praticien, un chercheur et un enseignant dans le champ de la gérontologie sociale avec la création et l'animation d'un master intitulé « Action gérontologique et ingénierie sociale », ceci durant 26 ans. J'ai à mon actif un grand nombre de publications, articles, ouvrages, rapports de recherche, en France et à l'étranger, et je suis cofondateur et co-directeur de la collection Pratique du champ social aux éditions RS. Les personnes reçues à l'Institut de gérontologie sociale présentent en grande majorité des problèmes de santé, plus ou moins invalidants, en lien avec l'alimentation. Ces personnes ont de mauvaises habitudes alimentaires et n'ont pas forcément conscience. Lors des bilans de santé, les médecins accordent un temps. Pour échanger sur ces questions et prodiguer des conseils, mais cela n'est pas suffisant. Ce constat nous a conduit à penser la centralité du repas au moment du grand âge, mais pas seulement. Dans ces expressions plurielles, comme rendez-vous du quotidien, quelle que soit la domiciliation des personnes qui le partagent en EHPAD comme au domicile. Pour les personnes âgées, comme pour les personnes en situation de handicap, le repas est donc un moment de centralité autour d'un objet. La nourriture à consommer avec d'autres, semblables, par leur âge ou leur déficience, comme différents par leur essence propre. Ce livre a donc pour objet d'aborder ces questions et de nous amener à réfléchir sur ce thème central de nos vies. Ce petit livre, à paraître dans une autre collection que celle que je dirige chez ERS, résulte des travaux présentés à un colloque que j'avais organisé avec l'Institut de Gérontologie Sociale à Marseille en 2019 sur le thème « Autour de la table, vieillir et vivre et manger ensemble avec plaisir ». Apologie du repas festif et de la convivialité dans l'avancée en âge. Ce colloque a réuni différents collègues de tous horizons autour de l'acte essentiel de se nourrir et de manger ensemble. Et bien, Nous sommes dans une dynamique multidimensionnelle et transdisciplinaire, comme feu le master que j'avais créé. Cette démarche repose sur la latitude offerte à chaque auteur d'écrire à partir d'un thème spécifique, qui est celui de la table et de ses effets induits en termes de construction du lien social au moment de l'avancée en âge. Eh bien, à tous les professionnels, les étudiants, et en particulier les étudiants en formation professionnalisante, mais également à tous ceux qui, comme les aidants naturels, côtoient, sinon vivent, avec des personnes âgées et ou handicapées. Eh bien, d'une manière plus spécifique, je rappellerai que l'isolement vécu par les personnes âgées accentue bien souvent ces problèmes d'alimentation. L'alimentation est aussi sous-tendue par la notion de lien social. Se faire à manger et se préparer à un repas équilibré devient fastidieux et semble n'avoir plus de sens. Pourquoi cuisiner, s'attabler alors qu'on est seul à table Plus de lien social, donc plus de motivation à faire de vrais repas. On le voit, ces questions sont quotidiennes et leurs réponses déterminent pour partie notre équilibre psychosocial. Elles sont au cœur des préoccupations, avec d'autres aussi importantes, de notre équipe depuis des années. Elles induisent notre bien-être, manger pour encore être et donc un objectif de survie essentiel à atteindre. Le confinement, les mesures de distanciation, la vie en groupe limité au petit nombre, la persistance d'un virus plus tenace qu'on l'estimait au début de la pandémie, rendent aujourd'hui la vie sociale difficile, sinon angoissante. Le monde de la gérontologie sociale dans ses pratiques n'échappe pas, bien évidemment, à ce tsunami. Cet ouvrage trouvera son intérêt dans cette dimension nouvelle au domicile comme en institution, ceci que l'on soit aidant naturel, acteur du système de santé, ou médico-social, ou encore personne hébergée. Bonne lecture